Bonjour à toi, cher spectateur. Professeur Yamamoto prend sa retraite de Kazuhiro Soda, ou Seichin Zero. Euh, C'est un film qui m'intriguait, surtout parce qu'il est passé il y a quelques années au Festival des Trois Continents. Enfin, il y a quelques années, il y a un an et demi. Euh, et que j'avais eu l'occasion de voir quelques extraits du film et que ça m'intriguait parce que ça semblait à mi-chemin entre de l'amateurisme, mais aussi un petit peu d'expérimental. Donc du coup, j'avais un peu envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, après l'avoir suivi pendant de nombreuses années, le cinéaste Kazuhiro Soda décide de suivre le départ à la retraite du professeur et médecin Yamamoto. C'est clairement ça. On est à mi-chemin entre deux propositions de cinéma qui n'arrivent pas toujours à faire le pont l'une avec l'autre, mais qui donnent lieu à une expérience assez surprenante. Clairement, on est sur un film qui se veut hyper immersif. Dans le sens où, dans le monde du documentaire, parfois, voire même à de très nombreuses reprises, on a une nécessité, en tout cas un besoin, lorsque l'on est un auteur, d'avoir à la fois de la crédibilité, mais aussi d'avoir une image qui mette parfaitement en avant les personnages. Donc souvent, le montage va être un petit peu rythmé, on va avoir pas mal de musique, et on va mettre certaines formes d'intensité qui va accompagner le récit. Oubliez tout ça. Kazuhiro Soda, son objectif n'est à aucun moment de faire du cinéma comme ça. Son objectif, c'est d'être immersif le plus possible et donc d'accompagner cet homme et sa femme. Cet homme durant un premier temps, puis cet homme et sa femme. Donc, crédibilité à 200%. C'est ça l'objectif principal de Soda. C'est de donner lieu à un moment de cinéma dans lequel on va se plonger à bras le corps et où on va oublier l'idée de « je regarde un film ». C'est simplement « je suis deux personnages et je vais essayer de me mettre avec eux dans leur quotidien ». Et à aucun moment Soda ne se cache, d'ailleurs. Il est convoqué à de très nombreuses reprises. Il est souvent appelé derrière sa caméra et il est souvent mis à contribution. Il sert le récit. Donc c'est une démarche assez particulière sur laquelle je peux... Comprendre que certains ne vont pas du tout adhérer, mais que j'ai trouvé vraiment intéressante parce qu'elle est très immersive, elle est très intense, et vraiment ça donne lieu à des scènes qui sont extrêmement émouvantes, parfois peut-être un poil trop longues, mais qui ont quelque chose de rare. Le monde du documentaire laisse la place à beaucoup de choses, allant simplement de l'œil passionné et aguerri d'un auteur cherchant à capter un instant perdu, où lui et le spectateur vont se retrouver témoins de quelque chose d'unique et singulier, ou simplement mettre en forme un sujet qui le passionne. Kazuhiro Soda décide donc de nous montrer l'histoire d'un homme qu'il connaît bien et qui va décider de partir à la retraite, estimant après ses nombreuses années de service que son travail est fait. Et même si l'ensemble du film possède une ambiance proche de l'amateur, il se dégage quelque chose de singulier de ce moment de cinéma très intime, très unique et tout simplement assez rare et émouvant. En termes d'écriture et de mise en scène, Kazuhiro Soda, donc comme je l'ai déjà un petit peu évoqué avant, son objectif c'est de créer de l'immersion en oubliant les artifices du cinéma. C'est-à-dire que... Essayez de vous imaginer un film où il y aurait très peu de montage, où l'objectif ne serait pas de surdécouper le récit, mais au contraire de capter constamment l'essentiel, donc que la caméra ne s'arrête jamais. Vraiment, il y a des pans de captation filmique où Soda ne coupe pas sa caméra, même pendant qu'il y ait des blancs. Son objectif, c'est de tout avoir. Donc, il veut que le professeur Yamamoto ait une place prépondérante dans son, dans son cadre dans sa manière de concevoir la mise en scène, dans sa manière de gérer le récit et d'accompagner finalement chacun de ses mouvements. Et c'est ça en fait moi qui me plaît dans ce long métrage et qui en même temps me fait dire que c'est une démarche tellement radicale que ça ne serait pas étonnant qu'il y en ait certains qui n'adhèrent pas du tout à ça. Parce que c'est logique. Lorsque l'on fait du cinéma d'une certaine manière et que c'est poussé dans un dans certain objectif ou dans une certaine logique, eh ben, on est un peu perdu. Parce qu'on n'a pas les mêmes repères que d'habitude, on se dirait « Ah, là, j'aurais bien mis un petit peu de musique » ou « Là, j'aurais peut-être coupé au montage ». Ce n'est pas l'objectif de Soda. Son objectif, c'est de montrer le professeur Yamamoto qui prend sa retraite. Donc, on passe par tous les segments. C'est « Au revoir aux patients. C'est euh, « Au revoir à ses amis, à ses proches, à ses collaborateurs ». C'est « Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ma femme ?»« Pourquoi j'ai choisi de prendre ma retraite ?» Et tout ça nous est dévoilé au fur et à mesure que le récit avance. Et j'ai pas forcément envie de trop vous en dire, parce que les raisons pour lesquelles le professeur Yamamoto prend sa retraite sont très logiques. Mais au-delà de ça, sont assez métaphoriques par rapport au métier qu'il pratique. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Et le fait en plus que Soda ait déjà côtoyé le professeur Yamamoto quelques années auparavant, et ait déjà filmé lui et sa femme en train d'exercer, ça amène une saveur particulière qui, au fur et à mesure que le récit avance, va toucher une émotion que je ne m'attendais pas à ressentir sur les derniers plans et qui m'a beaucoup ému. Il est évident que Soda va convoquer une forme très réaliste pour chercher à ne pas tant que cela mettre en scène ou corrompre le quotidien d'un homme qu'il souhaite montrer sous le jour le plus simple et évocateur pour le spectateur, donnant au long métrage une ambiance très particulière et assez touchante. On ne peut tout de même s'empêcher d'avoir la sensation par moment que le metteur en scène oublie son statut et devient presque spectateur de ce qu'il se passe, laissant planer le doute sur la véritable motivation quant à la composition et la création d'un film dont nous devenons le personnage en arrière-plan et non le principal intéressé. Mais il reste pourtant cette conclusion, ce récit, qui sonne comme essentiel pour la compréhension de ce départ à la retraite, qui donne à cette œuvre une saveur particulière et un côté touchant et attachant qui marche tout simplement sur nous. En termes de casting bah en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que Soda veut vraiment mettre tout le monde en avant, y compris sa propre personne. Il ne se cache pas. Je l'ai déjà évoqué un petit peu au début, mais c'est important de le rappeler. Soda n'est pas le genre de personne à dire « oubliez la caméra ». Bon, il le dit à un moment, mais rapidement, c'est pas possible. Parce qu'il ne peut pas « façonner » entre guillemets la réalité. C'est très intelligent d'ailleurs d'avoir gardé ce moment-là, parce que dans beaucoup de films, on a tendance des fois à se dire, surtout dans les documentaires, « c'est bizarre, les gens ne font pas attention à la caméra ». Ici, ils y font attention. Mais encore plus que ça, même si on leur dit de ne pas y faire attention, vu qu'il y a un humain derrière, ben on y fait forcément attention. C'est pour ça que je trouve que le film est fort. C'est parce que même dans sa démarche de témoignage, Soda veut nous montrer que son objectif n'est pas d'être comme les autres. De tenter, peut-être, mais pas forcément de réussir. Parce que son objectif, c'est de faire ressortir des points de vue, et ces points de vue, il les met parfaitement en avant. Le témoignage du professeur Yamamoto et de sa femme est un moment rare où l'on voit les affres du temps marquées de manière profonde et durable des protagonistes et où nous, spectateurs, sommes directement impactés par cela. Au bout du compte, Professeur Yamamoto part à la retraite, euh, ou Seiichin Zero, c'est un film qui vraiment m'a interrogé. Dans le sens où, comme je l'ai évoqué durant de nombreux passages dans cette vidéo, on est sur de l'expérimental, on n'est pas du tout sur un documentaire classique. C'est un documentaire qui se veut hyper immersif, qui joue beaucoup avec l'idée de rencontre, de compréhension de l'autre, et donc qui va jouer avec des repères qui vont être un petit peu malmenés par un réalisateur. Mais, au bout du compte, la démarche fonctionne. Même si on a plein de choses à redire au fur et à mesure que le récit avance, la démarche tient la route. Et lorsqu'on arrive à la fin, le cinéaste a réussi à nous faire passer par plein de stades émotionnels. Certes, peut-être dans un objet très long, deux heures, c'est très costaud. Mais il se passe beaucoup de choses dans ce film. Et c'est ça que j'ai envie de retenir. C'est ça que j'ai envie de retenir à la fin de Professeur Yamamoto par à la retraite de Kazuhiro Soda. C'est que c'est un film qui m'a fait ressentir beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et ça c'est fort. A plus